Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, l'actualité est particulièrement chargée puisque nous avons eu dans la même semaine, en premier lieu, bien évidemment, l'hommage aux deux personnes qui ont malheureusement décidé de se suicider sur leur lieu de travail, c'est-à-dire Christine Renon, qui était directrice d'école à Pantin, et Frédéric Boulet, qui était professeur de SVT dans le Var. Et ces deux enseignants ont décidé de se suicider sur leur lieu de travail, Tout simplement parce qu'ils euh, dénonçaient euh, l'accumulation de pression euh, qu'ils ont dû subir, l'absurdité des réformes qu'on leur imposait et donc euh, ces suicides sont clairement euh... Un message très fort envoyé euh, à toute la profession et puis surtout euh, euh, à ce gouvernement euh, qui euh, a été incapable de répondre si ce n'est par le mépris puisque dans un premier temps le ministre de l'éducation nationale n'était même pas capable de citer le nom de, de christine renon euh, et quand il l'a enfin cité c'était pour minimiser les faits euh, et transformer euh, euh, une situation complètement tragique en un simple mal être euh, quand on se suicide c'est pas un simple mal être c'est bien plus grave que ça et, et tout le monde en est bien conscient et c'est pour ça que la profession a unanimement rendu hommage euh, à ces deux personnes euh, par des minutes de silence euh, dans, toutes les, dans tout l'hexagone euh, et ça, ça montre un point fort c'est que euh, la profession est bien consciente euh, de la souffrance euh, quotidienne qui s'accumule sur l'ensemble des enseignants euh, à l'heure actuelle alors le deuxième point qui n'a rien à voir mais qui euh, pourrait euh, bien sûr euh, créer les mêmes situations euh, c'est euh, la réforme des lycées euh, cette réforme des lycées pose de nombreux problèmes on l'a déjà évoqué euh, ici de nombreuses fois mais il se trouve que lundi on avait une audience avec le secrétaire général de l'académie euh, et le doyen euh, des corps d'inspection euh, harry christophe euh, pour euh, faire un point sur euh, l'organisation de la réforme des lycées dans l'académie et ce qu'on peut constater c'est que cette académie de guadeloupe n'a absolument rien préparé a été incapable de répondre euh, sur euh, la mise en place des E3C qui a lieu dans moins de trois mois maintenant euh, sur le fait qu'il n'y avait pas d'internet dans les établissements scolaires, sur le fait qu'il allait falloir trouver du temps pour les enseignants pour corriger, sur le fait qu'il fallait convoquer les enseignants, les rémunérer pour ces corrections qui n'entrent pas dans les obligations réglementaires de service, quoi qu'en disent euh, certains recteurs, tout ce genre de choses là, on s'aperçoit que rien n'a été préparé alors que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres académies et eh bien euh, la plupart des académies ont déjà tenté d'organiser les choses <coughs> Alors pas toujours euh, de manière complètement formalisée, mais au moins euh, les choses sont préparées, anticipées, ce qui n'est absolument pas le cas euh, dans notre académie. Et puis eh bien le dernier point, c'est bien évidemment la crise du chlordécone qui ressurgit dans l'actualité avec la mission parlementaire qui multiplie les révélations et qui permet de constater l'étendue des dégâts. Donc ce qui est positif, c'est que des journaux nationaux comme Le Monde s'en emparent et commencent un peu à montrer l'ampleur de la situation. En Guadeloupe, il y a eu un très long dossier euh, aussi sur le chlordécone euh, dans la presse quotidienne régionale. Et puis, il y a ces déclarations de Monsieur de Beaujandre, euh, cet homme politique, donc qui prétend que, euh, il y a du chlordécone qui a été enterré euh, au jardin d'essai. Alors, pas nécessairement dans le lycée, mais peut-être pas très loin. Et donc, euh, une enquête préliminaire a été ouverte pour vérifier euh, les dires euh, de, euh, de ce monsieur. Et euh, s'il s'avérait que ces choses sont vraies, eh bien il faudrait bien évidemment agir euh, pour la sécurité. Euh, des personnels. Donc bien évidemment, nous suivons ces choses-là avec la plus grande attention et euh, nous n'hésiterons pas à intervenir dans le débat politique comme nous l'avons toujours fait euh, dès qu'il a été question euh, de sécurité des personnes et des conditions de travail euh, des personnels et nous ne manquerons pas de le faire pour le futur. Et puis enfin, le dernier point, pour ceux qui douteraient encore de, des volontés d'Emmanuel Macron de mépriser notre profession, eh bien il a encore fait des siennes la semaine, cette semaine, puisque dans une déclaration lors d'un meeting à Rodez... Quand on parle de l'éducation nationale dans notre pays, on parle d'un million de fonctionnaires. C'est le premier employeur du pays. Si je voulais revaloriser comme c'est, c'est 10 milliards. On ne peut pas mettre 10 milliards demain c'est vos impôts. Hein. Donc, euh, pour donner euh, des milliards aux riches, pour donner des exemptions d'impôts pour les gens les plus riches, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit de donner de l'argent pour permettre d'améliorer l'éducation, puisque les liens entre la rémunération des enseignants et la qualité de l'enseignement, elle est clairement établie euh, par toutes les études, euh, eh bien là, il n'en est plus question. Euh, il faut quand même rappeler qu'en 1982, un enseignant commençait à 2,1 SMIC et aujourd'hui, euh, il commence à 1,2 SMIC. Euh, voilà pour le, la perte de pouvoir d'achat global et c'est valable à tous les échelons, bien évidemment. Alors le PPCR a permis d'endiguer un tout petit peu ça, mais le PPCR, ce n'est pas une révalorisation c'est juste une accélération des carrières pour tous les collègues, mais ce n'est pas la revalorisation que le SNES attend et revendique. Donc bien évidemment, nous allons continuer à porter ça très fort, parce qu'il ne peut pas être question de mépriser plus encore les enseignants, qui sont en souffrance au travail, c'est démontré, dont la souffrance va être accrue pour ceux qui vont travailler en lycée par le système qui est mis en place et qui est une véritable usine à gaz. Et donc, nous serons en lutte, et nous appelons bien sûr tous les collègues à multiplier les heures d'information, syndicale, à nous faire remonter toutes les informations qu'ils ont sur euh, cette réforme des lycées et ses difficultés de mise en œuvre pour pouvoir euh, mener euh, tous ensemble de front un véritable combat euh, unitaire euh, pour permettre d'améliorer nos conditions de travail et puis surtout améliorer la réussite des élèves. A bientôt